Yo rana j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale C'est une vidéo que j'ai vue un peu partout sur Youtube Alors je sais pas si vous connaissez les sondages sur Instagram Où vous répondez euh, soit par oui ou soit par non Du coup je vais utiliser ça aujourd'hui Et en fonction de vos réponses je vais organiser ma journée Je viens juste de me réveiller Il est 7h30 du matin Donc euh, je me suis pas encore coiffé Comme vous pouvez le voir j'ai lavé mes cheveux hier Et donc du coup c'est à vous de décider si je mets une casquette Ou sinon je coiffe mes cheveux Et personnellement entre nous je préfère mettre une casquette Parce que du coup c'est plus facile Et puis j'aime bien mettre les casquettes Parce que voilà, tu fais rien avec tes cheveux Tu mets juste la casquette et puis voilà, c'est caché Donc je vais mettre tout de suite sur Instagram le sondage Si vous voulez casquettes ou coiffer Et pour ceux qui me suivent pas sur Instagram bah, Du coup, vous n'allez pas pouvoir participer à la vidéo Sans pas encore sur Instagram, voici mon Arrobas, Voilà, si vous voulez voir mes photos, c'est sur Instagram Donc euh, allez, c'est parti Je vais poster ça tout de suite D'accord, super, je viens juste de voir sur mon téléphone pour si vous préférez coiffer ou casquette. 78% qui me veulent coiffer et euh, 22% casquette. Donc du coup, bah... Ah là là, il va falloir que je me coiffe alors. Voilà les amis, j'ai fini de me coiffer, donc euh, comme vous avez pu le remarquer, j'utilise jamais de peigne, parce que du coup, enfin, euh, j'ai pas trop besoin de, de peigner mes cheveux. Et donc là maintenant, je vais prendre mon petit déjeuner, et pour cela, c'est vous qui allez décider si je prends du muesli, ici, ou bien mon péché mignon, un petit gâteau. Je vais vous demander tout de suite sur Instagram si on met euh, breakfast, soit le gâteau au chocolat, soit ben, le muesli. J'attends 10 minutes pour voir votre réponse. A tout de suite Personnellement, entre le muesli et le gâteau chocolat, je préfère le gâteau chocolat. Donc, je compte sur vous pour dire gâteau au chocolat. Parce que ça, j'en mange tous les jours et... Non, il est pas mal, mais bon. Je préfère ça, miam, miam. Bon les amis, vous avez tous répondu. ta Oui Merci beaucoup, vous avez été 94% à répondre gâteau chocolat et 6% pour le muesli. Donc du coup, je suis super content. Une petite banane. Mmh, excellent. Des petits gâteaux au chocolat. En fait, c'est chocolat banane. Mmh. Vous voyez, il y a un bout de chocolat dedans. Excellent, c'est moelleux. <rire> Merci la team. On se connaît bien. Hein. Chocolat, c'est la vie. Alors, concernant sur comment je vais m'habiller aujourd'hui, je vous ai proposé sur Instagram deux choix. Alors, tout d'abord, il y a la tenue 1. Ça, je pense, voilà, c'était la tenue 1. Un débardeur avec un short. Et euh, la tenue 2 tenue 2, c'est un t-shirt colvé Avec un pantalon, voilà un pantalon avec des trous, un jean quoi et Je viens juste de poster et j'attends vos réponses dans 10 minutes Je préfère la tenue 1 avec un t-shirt parce que là en ce moment il fait super beau, il fait super chaud Donc du coup pour aller en ville en pantalon, voilà C'est un peu bof bof, donc euh, allez j'espère que vous allez choisir le short Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai posté le sondage Et la réponse c'est quelle tenue je vais mettre aujourd'hui, c'est celle-là et oui les amis, c'est pas sympa de votre part Parce que vous avez choisi le jean avec euh, le t-shirt Bon ça va, le jean il est super à l'aise Sauf qu'il fait un peu chaud en ce moment à Tahiti Mais euh, sinon ça va, je valide votre choix Alors les amis, maintenant je dois euh, aller en ville Pour aller euh, récupérer mes lentilles de contact à Alain Felou Je sais pas si je peux dire la marque De toute façon je suis pas du tout sponsorisé par eux Je vais en ville et j'aimerais vous poser la question Si je vais euh, à vélo ou en voiture Donc euh, s'il vous plaît Choisissez la bonne réponse, vous savez c'est laquelle, ok C'est la voiture, évidemment. Parce que vous avez vu comment je suis habillé Voilà, je ne vais pas aller faire du vélo habillé comme ça. Et en plus, si je mets le vélo, je dois mettre le casque. Et euh, vous avez dit de me coiffer Ben, ça va, ça va tout détruire ma coiffure, les amis. Je compte sur vous, j'espère que vous allez choisir la voiture. Je poste sur Instagram tout de suite. Alors, vite fait, vite fait. Je vais mettre euh, go en ville, vélo ou voiture. Et voilà, c'est posté. Et dans 10 minutes, ben, je regarderai votre réponse. Bon, ça est les amis, ça fait 10 minutes que j'ai mis le poste. Et puis, vous avez décidé que je vais en voiture. Mais de peu, hein, on était à 44% vélo et 56% voiture. Surtout que je ne me débrouille pas très très bien en vélo. Voilà, en fait, je suis sûr que vous avez pensé à ma coiffure. Voilà, vous avez pitié de moi. Donc du coup, merci beaucoup. Et puis, euh, let's go, c'est parti, on va en voiture. Et là, je crois que j'ai de la chance parce que du coup, il y a mon père qui va en ville. Je vais lui demander de me déposer aussi. Allez, à tout de suite. Ben, on, est, on est presque à moitié euh, 50-50, hein. Quoi, Charlotte aussi Charlotte, elle voulait que j'aille à vélo. Truc de ouf. Keha aussi. Alicia. niveau okay. tu peux soit le mettre comme ça, ouais. soit comme ça, comme tu peux faire. Ok, d'accord. Donc, ça, ce sont les lentilles droites. Ok. Quand tu prends ta lentille. Donc bien faire attention, parce qu'il y a un sens sur les lentilles. Tu peux les, les mettre à l'envers. Ah, Pour ok. dans le bon sens, tu la plies à la base comme ça. Ouais. Si les bords viennent se toucher, c'est que c'est à l'endroit. Je vais te montrer comment ça fait quand c'est à l'envers. Comme ça, tu vois. Mmh. Ça, c'est la partie colorée. Ouais. Ouais, tu as l'iris avec la partie colorée. Et le cristallin, hein, voilà. Donc quand tu mets ta lentille ici, il suffit de faire tourner ton œil dans tous les sens et la lentille, pof, automatiquement, elle va venir mmh. se remettre sur mmh. la corne. Mmh. En fait, ça dépend de ta capacité à toi. à bien ouvrir. Hello tout le monde Viens chercher tes lentilles. Ouais, voilà. va On va là, là. Hey, what are you doing there? I hein, can Qu'est-ce que tu fais en haut following you. Et toi Hein? Just don't get too Fox, quoi dans la pâte dans la pâte Non, pas couché. Bon les amis, maintenant nous allons goûter le tsung. C'est ce qu'on a acheté juste ce matin. Donc en fait, c'est du riz gluant. Avec de la viande à l'intérieur. Ça a l'air très bon. Mmh. Mmh, c'est quand même bon. D'ailleurs, j'avais goûté ça dans la vidéo précédente. Donc, euh, vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir. Euh, je mettrai un lien euh, juste en haut sur le petit i. Mais sinon ça se calme bon. Minial. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je me suis changé, parce que là on va se rendre à une salle de sport qui se situe à Punavia, au Lotus, pour aller rencontrer euh, un futur sponsor. Et aussi pour préparer un projet qui me tient beaucoup à cœur, dont je vais vous parler euh, très prochainement, ou peut-être de toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur bah, dans les stories Snapchat ou Instagram, bah, normalement vous avez déjà quelques indices. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de vous en parler. Oui, je sais, les chaussures c'est pas la même couleur que mon t-shirt, parce qu'en fait j'ai des chaussures rouges, mais euh, les chiens ont fait mes chaussures. Donc, du coup, euh, je suis obligé de mettre les bleus. Bon allez, c'est parti, les amis. On se motive à aller faire du sport, ouais. Je sais pas si vous connaissez cet endroit, c'est le lotus. C'est plutôt joli, c'est tranquille. Oh il y a un étang. Oh yes. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah, Je vais vous demander si je travaille plus les pecs ou les bras Donc euh, ça vous de me dire Je vais faire euh, la story Pecs sur les bras Ok, c'est bon, c'est passé Je vous laisse 10 minutes et euh, je vais regarder ce que vous m'avez proposé Allez Bon, ça ça fait 10 minutes les amis Et là, à 61% on m'a proposé de faire les pecs Ok, ça marche Allez, on va, y va. va. Allez. Ce que je vous propose c'est un programme euh, On va dire tu vas d'abord euh, un petit peu de petit à en charge Tu vas commencer par euh, faire beaucoup de répétitions On certaine charge L'énergie aussi, on va augmenter les charges jusqu'à Parce qu'à ça, on va recommencer un... Tu vas voir, ça marche bien tu, as... tu vas mettre la barre à la hauteur de tes yeux La barre Tu respires à la descente Et tu s'occupe la Je ne sais pas pourquoi ils en disent tous les pecs, ça s'en fait un pecs, c'est du mec Ah ouais C'est bon. ok So heartless Why you gotta be so heartless Ça mon truc là. Allez, allez est le dernier. C'est dernier. C'est dernier. dernier. Allez, dernier. dernier. <rire> est le C'est C'est <rire> Oui, oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. c'était cette séance là, Oui. Bah, c'est toi qui Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Là je Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. je suis voilà, comme je dis, je pense que je vais plus sentir les pètes Merci beaucoup. Oui. J'étais content. Yes. <rire> Allez, ciao. Donc voilà les amis, le sport est terminé, ça a été super cool. J'espère que vous aurez aimé cette petite euh, training musculation. Il est midi et demi. Je vous demande sur Instagram tout de suite si euh, je vais manger au McDo ou un casque-côte. Voilà, les amis, ça fait 10 minutes que j'ai posté le sondage. On est à 39% qui m'ont dit casse côte et 61% McDo. Donc vous savez très bien que j'aime pas trop manger McDonald's parce que je pense pas que c'est du bon mar. Comme j'avais dit, c'est vous qui décidez de ma journée. Donc du coup, 61% ont voté pour aller manger au McDo. Je voulais vous demander si euh, on mange sur place ou si on fait un McDrive. Donc ça y est, j'ai posté euh, la story Instagram. Donc euh, dans 10 minutes, je regarde vos réponses. Bon les amis, donc là, on se dirige au McDonald's que vous allez voir dans 4, 3, 2, 1. C'est là, vous avez été plus nombreux à voter McDrive. Donc du coup, ben, let's go McDrive. Lost in your mind. Super, merci. McDo. Oui, on mange McDo parce qu'en fait je t'explique. Euh, J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram si on devait manger McDo ou casse-croûte. Et donc du coup, euh, ils ont choisi euh, McDonald's. C'est toute la famille qui va manger McDo. Ah, et hum. pourquoi Je sais pas. Hein. Pourquoi vous avez choisi McDo et pas casse-croûte Pourtant, ils sont bons nos casse-croûte. Mais McDo aussi, c'est pas mal. Ce sont des choix, pas des diététiques du tout. Oh les amis, je viens juste de me réveiller, j'ai fait une petite sieste, ouais, une grande sieste en fait. Je viens juste de poster sur Instagram si vous voulez une vidéo training ou si vous voulez un musicali. Donc allez, à tout de suite, bisous Bon ok les amis ça fait 10 minutes que j'avais posté la photo sur Instagram Vous voulez vraiment que je me bouge les fesses hein, Parce que vous avez été 51% à demander un training et 49% pour un Musicali Empêche vous voulez aussi des Musicali Ben bah, n'hésitez pas à aller voir mon Musicali Tank.edi que je vais mettre juste là Tank.eddy Voilà je m'amuse vraiment à faire des musicali c'est vraiment pour le fun pour rigoler N'hésitez pas à aller voir Tank.eddy Et puis euh, bah là let's go to the training Oui, ouais. allez, Fleury, lâche pas, c'est ça. Allez, allez, allez, Fleury. Sept, six, c'est bien. Allez, on va pas la gueule, voilà, bien ça. <mérimique> Neuf. Oui. Cinq. Quatre, quatre. Trois. Deux. Un. Oui. C'est C'est bien Miti. Ouais. Les amis, étant donné que le score a été très très serré en un musicali et un training, vous savez ce que je vais faire Un musicali training. Donc euh, j'espère que vous allez aimer. C'est parti 국민 clap <laughs> amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une journée hyper top. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette vidéo-là. Vous avez été super nombreux, ça me fait super plaisir. Ma communauté sur Instagram est juste au top, donc euh, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà, si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vais le mettre juste ici, euh, arroba Vous pouvez retrouver ma dernière vidéo en cliquant juste là et vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là, sur ma tête. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté, juste en dessous. Comme ça, au moins, ça vous prévient que je sors une nouvelle vidéo et comme ça vous serez toujours au courant. Merci encore une fois à vous du front du cœur. J'ai pris super plaisir à tourner cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire Maururu, nana et à bientôt les amis. Allez, peace